Bonjour à tous, allez aujourd'hui on va aborder euh, bah, la nouvelle, la grande nouvelle, enfin euh, je sais pas si c'est une grande nouvelle mais on va quand même en parler, donc Star Wars Legion spécial euh, opération euh, bêta. Euh, voilà, donc une nouvelle proposition euh, d'un nouveau jeu, euh, oui, je pense qu'on peut vraiment parler de nouveaux jeux, en tout cas eux précisent c'est une nouvelle façon de jouer. Euh, donc euh, bon, peut-être qu'on en parlera en conclusion, mais j'ai du mal à positionner euh, la chose, euh, ce serait donc un jeu d'escarmouche qui serait basé sur l'utilisation des figurines euh, de Star Wars Légion, mais vous allez vite comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui changent et qu'on a du mal à retrouver euh, notre, notre Star Wars Légion là-dedans. Euh, donc, euh, euh, on, devons, on va être positif, on va chercher à se réjouir euh, de la multiplication euh, des, euh, des propositions. Hein, euh, partons du principe qu'il euh, qu faut se réjouir que notre jeu se diversifie. Euh, partons du principe que euh, l'univers savoir se diversifie avec Shatterpoint euh, également, mais là, euh, ça commence à devenir un peu confus. Voilà. Alors, euh, de quoi il retourne Alors, quand on va sur euh, le spécial euh, Operation Transition qui est ici, euh, je vais vous la faire en français. Ne hein, vous inquiétez pas, hein, moi je suis pas un Shakespeareien. Euh, voilà, merci Google. Euh, donc, euh, on nous parle qu'ils euh, euh, envisagent donc de, de, de faire ce jeu, qui est quand même pas mal déjà avancé. Il euh, y a du monde sur le sujet, euh, à savoir euh, Will Sneak, euh, euh, Andrew. Euh, Resume, mais enfin voilà des gens qui auraient travaillé sur Star Wars Legion et ils ont imaginé donc le special operation euh, qui permet aux joueurs de jouer euh, des missions de combat bah, soi-disant intenses, j'en doute pas euh, en petite escouade donc on, on est on aimait complètement sur une proposition euh, nesque si je peux me permettre de dire ça comme ça euh, donc c'était petites escouades donc vraiment les, les troupes sont jouées à l'unité euh, et, euh, et, et des soldats d'élite. Euh, bien que cette ne soit pas. Euh, en fait ça fait longtemps en fait, qu'ils travaillent, euh, qu travaillent sur ce projet, euh, donc ils nous la transmettent, et évidemment, euh, c'est une bêta test. D'ailleurs on voit que c'est vraiment en état de, de bêta test. Et on nous propose donc une nouvelle façon euh, de jouer, et on peut participer. Et, euh, et d'ailleurs, <coughs> ils ont prévu un, un formulaire de feedback dans lequel vous pouvez faire votre vos retours. Euh, on va regarder ensemble le, le livre de règles, ce qui techniquement euh, change, vous allez voir, c'est plutôt exotique. Euh, sachez qu'au niveau euh, du matériel, on vous propose pour euh, quatre factions, à savoir euh, euh, l'Alliance le, euh, Séparatiste, euh, l'Empire, euh, les Rebelles et la Galactique euh, République, donc quid euh, Quid des, euh, des, euh, euh, du Soleil Noir, euh, du Collectif de l'Ombre, pour l'instant, ils participeraient pas euh, à ce à ce cette opposition, mais gazons que ça ne va pas ça ne va pas rester comme ça. Et euh, dedans, on a donc des nouvelles euh, cartes de, de commandement, donc, donc vous allez voir qu'elles sont très particulières euh, et euh, des nouvelles cartes euh, d'escouade euh, qui sont très très très très particulières. Euh, Peut-être on commence on commence par euh, par ça. Euh, je, sais, je sais pas en fait je, je suis embêté non on va commencer on va commencer par le par le speech le, le, le livre de règles donc je vous ai euh, pré traduit euh, également aperçu du jeu star wars de légion opérative mode est un mode de jeu de star wars de légion qui se concentre sur les petites escarmouches euh, au niveau de l'escouade le jeu utilise des figurines et les règles de base de Star Wars Legion, mais introduit de nouveaux mécanismes de jeu, des escouades et des missions. Donc ça, si vous voulez, l'idée au fond, elle est bonne, parce que moi j'ai souvent pensé à réinventer le jeu, parce qu'il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas, et surtout, j'avais objecté de faire des, des des let's play avec des formats complètement bâtards, en fait, c'est-à-dire que j'envisageais même de descendre en dessous euh, de 500 points parce que ce qui ce qui m'intéressait c'était de pouvoir jouer de façon vraiment beaucoup plus nerveuse pour, pour presque montrer que des tricks en fait euh, l'idée c'était presque ça là euh, d'accord on est dans le monde de, de savoirs Légion et on utilise les règles de base mais vous allez voir que on dénature mais vraiment beaucoup je c'est pas une critique hein c'est une observation je j'ai pas de critique à faire sur la proposition que les choses soient claires euh, J'étais très critique pendant très longtemps sur AMG. J'abandonne le fait de l'être. Maintenant, je suis circonspect. Je demande à voir et on va tester. On va essayer, on va voir ce qu'il en soit. Après, j'ai peur qu'on tire un peu dans tous les sens et que ça parte un peu dans tous les sens cette histoire. Mais soit, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Parce que finalement, c'est votre avis qui, qui prime. Moi, je suis je suis pas euh, ouais, je suis, pas, je suis pas ferme alors. Euh Donc, gameplay. Donc, Star Wars Légion spéciale opérative utilise des escouades préconstruites avec des changements personnalisables et se joue sur quatre tours de jeu en utilisant les règles de Star Wars Légion qui peuvent être trouvées en lien. Et quelques exceptions près, ci-dessous voir, c'est intéressant. Euh, chaque joueur tente de terminer la mission narrative euh, tout en affrontant son adversaire sur divers objectifs. Euh, euh, on n'utilise pas... Euh, ça n'utilise pas les cartes d'unité. Ça n'utilise pas les cartes de commandement. Ça n'utilise pas les cartes d'amélioration de Star Wars Mission. Okay. Eh okay. euh, il utilise euh, des versions uniques de ces cartes qui sont propres euh, à ce jeu, c'est un jeu en fait, c'est-à-dire que les cartes, elles vous sont proposées, vous pouvez pas utiliser les cartes que vous avez, voilà, c'est il les propose. Et là, on est au-delà euh, des euh, des, euh, des Battle Force qui qui, qui étaient qui était effectivement, qui contenaient effectivement des cartes euh, propriétaires, mais on était sur la même structure de cartes. Là, vous allez voir qu'on n'est pas sur la même structure de cartes. Il y a quand même des choses moi qui me qui me dérange, mais il faut que je reste positif. Euh, alors, mécanique euh, mécanique du jeu. Euh, alors, euh, euh, on utilise la majorité des règles de Star Wars Legion, à l'exception c'est des sous. Construction euh, d'escouade. Euh, les joueurs ne sélectionnent pas d'unités pour euh, constituer leur armée comme dans le jeu Star Wars Legion. Ils choisissent plutôt une escouade prédéterminé et l'utilise pendant la partie. Ok, Genre une espèce de team euh, déjà proposée. Ces squads se trouvent à la fin euh, de ce document. Chaque escouade euh, répertorie également euh, les changements disponibles, mais euh, ceux-ci euh, ne sont pas choisis avant que les joueurs n'atteignent la table. Le chargement, euh, Les chargements sont sélectionnés euh, par votre escouade après que la mission ait été déterminée, mais avant que les unités euh, ne soient déployées. Ça ressemble un peu à euh, MCP euh, dans l'idée que bah faut pas, euh, on viendrait avec plusieurs escouades et puis en fonction du scénario, on aurait une escouade de, euh, sélectionnée ou pas. Là je dois avouer que j'ai un peu de mal à comprendre. Je vais pas m'étendre, c'est très frais, ça d'aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de, de, de maturer le truc. Euh, construire euh, une main de commandement, alors ça c'est très original d'ailleurs, c'est sympa. Euh, les joueurs ne construisent euh, pas euh, de main de commandement comme dans Star Wars et Euh Au lieu de cela, euh, la main de commandement d'un joueur se compose de trois cartes de commandement spécifiques à la faction, okay, et de deux cartes de commandement spécifiques à l'escouade euh, et ordre permanent. Voilà. Donc En fonction de l'escouade, vous avez un paquet de, de, de cartes de commandement qui est pré-proposé. Pré donc en gros, le, tout le travail est machin. en fait. Il n'y a aucun travail de deck euh, building euh, avant la partie. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une tentative de, de démocratiser le jeu au, au maximum. Toutes les cartes de commandement de la faction Esquad de Savance Vision euh, se trouvent hein, dans le document séparé, mes couilles. Sélection de la couleur du joueur, ça c'est sympa. Chaque joueur lance euh, 3 d d'attaque rouge. Le joueur qui a obtenu euh, le, rés euh, le plus de résultats critiques est le joueur rouge. Ok. S'il y a égalité, euh, le joueur a obtenu le résultat euh, attaqueurs. Bon, voilà. Euh, S'il n'y hein, bon, ça c'est pour déterminer le, le joueur. Mission. Ah, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc le jeu n'utilise pas euh, de deck de combat. Euh, à la place, après avoir déterminé la couleur du joueur, les joueurs peuvent sélectionner une mission sur laquelle ils sont d'accord et peuvent choisir au hasard. Ou peuvent choisir au hasard une mission. Donc la timeline, la fameuse timeline, le fameux T0 euh, qu'on a euh, dans euh, Star Wars Légion. Euh, poubelle dehors, ça dégage. Euh, Peut-être trop compliqué pour certains, je sais pas, mais euh, ça s'en va. Voilà. Euh, gagner la partie, bon bah chaque mission a des objectifs, il n a rien. Euh, mesure de portée. Euh... Star Wars euh, Spécial Opération utilise les outils euh, de mouvement standard pour les mouvements des unités, mais il n'utilise pas les outils de portée. Utilisez plutôt un ruban de mesure pour mesurer les distances indiquées sur les cartes et les règles spéciales. Lors de la mesure de la portée, règles de portée standard de Star chaque incrément de portée numéroté est égal à 6 pouces ok euh, donc en gros alors lors de la mesure des portées euh, des règles avec le portées standard voilà donc en gros euh, quand on regarde une carte euh, on va regarder euh, on va regarder euh, carte euh, de base euh, qui, pour l'instant, sont, sont, profondément dégueulasses. Faut, faut être d'accord. Je suis bien qu'on est dans une bêta, mais je pense que là, l'image, il pouvait la laisser. Hum, mais bon, je pense que faire l'effet bêta, c'est bien de faire. Donc ça, j'ai cru que c'était la valeur en point, mais non, c'est joueurs, c'est le Stormtrooper 1, puis après, vous avez le Stormtrooper 2, puis le Stormtrooper 3. Donc je pense qu'il y a une carte par Stormtrooper. C'est ce que j'ai compris. Puisque là, il y a un 1, ok? Là, euh, vous avez, euh, vie, hein, euh, euh, là, vous avez donc euh, sa vie, 6. Là, vous avez 1, c'est son critique. On a toujours le dé rouge pour la défense. On se déplace toujours à 2, puisqu'on utilise bien les réglettes de mouvement. Euh, au niveau des dés, c'est le même. Et là, ici, à bras on a un 12. Donc, il correspond à 12 pouces. Voilà. Pourquoi Je sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert de mettre les distances de tir... En pouce, c'est-à-dire qu'en fait, c'est deux, C'est une distance 2, puisque c'est deux réglettes. Euh, mais voilà. Pourquoi Alors, est-ce que c'est pour attirer des joueurs de 40K Parce que... Je sais pas. Je sais pas à quoi... Je sais pas à quoi ça sert de faire ça. Mais bon, voilà. Alors ensuite, les cartes de commandement. Ordre et phase de commandement. Lors de la euh, sélection et de la lecture des cartes de commandement, le joueur ne désigne pas de commandant. Donc, il n'y a plus de Vador commandant. Au lieu de cela, les cartes de commandement donnent des ordres à toutes les unités éligibles sur le champ de bataille. C'est-à-dire que c'est ce qui est sur la carte, en bas. Euh, je vais essayer de vous en montrer euh, une, une carte de commandement. On va regarder les cartes de commandement de l'Empire. Voilà. Carte de commandement de l'Empire, c'est ça. Voilà. Donc, empire uniquement, each friendly United at 6, 6 pouces, <rire> uh, of a friendly Imperial Officer, uh, va gagner uh, un pion, uh, un pion de séance. Voilà. C'est tout. Uh, alors, il y a quand même les pipes. Mais, uh, mais c'est beaucoup plus, uh, beaucoup plus light, uh, que les choses soient claires. Uh, pareil, il parle pas de, de du fait de parier. Ça, ça vient pas dans l'histoire. Donc, je sais pas si ça a encore de l'importance. Les cartes d'unité. Au lieu d'un coup en point, chaque carte d'unité aura un numéro. Euh, ceci est utilisé pour identifier quelle unité, euh, est, euh, quelle escouade de, de quel type. Voilà. C'est-à-dire que vous avez plus euh, le coup. C'est Stomp Trooper 1, Stomp Trooper 2, Stomp Trooper 3. Et, euh, on n'a pas intérêt à aligner trop de cartes parce que ça risque de vite, euh, de, vite, de vite, vite se retrouver avec des cartes euh, à la masse. Mais bon, l'objectif, c'est vraiment de jouer très, très, très clairement Équipement. Alors ça, je dois vous avouer, je n'ai pas compris. Chaque escouade a euh, trois cartes d'équipement recto-verso. Et euh, en fait, euh, le chargement, euh, son unique, alors je pense c'est une mauvaise traduction. Avant de déployer les unités, chaque joueur sélectionne euh, secrètement... Euh, euh, le côté euh, de chacun de ces cartes euh, euh, de chargement euh, que son escouade utilise pour une mission et le joueur révèle simultanément euh, en fait euh, les cartes d'équipement qu'il utilise. Donc ça euh, ça demande à être, euh, à, être euh, à être testé. Je, je vais pas m'apesantir ouais. là-dessus. C'est comme d'habitude, je vous rappelle que je suis forte sur la durée des vidéos. Puis on est juste là pour voir de quoi il retourne. Action, les unités, alors ça c'est marrant. <rire> yeah. Ils ont mis du X-Wing euh, dans euh, leur euh, Star Wars. Légion. Les unités Star Wars euh, Légion spéciale opérative ne peuvent pas effectuer deux fois la même action, y compris se déplacer. Euh, elle ajoute une nouvelle action, le dash, comme dans X-Wing, et euh, lorsqu'une unité effectue une action de dash, elle peut effectuer un mouvement de vitesse 1. Voilà. Alors je pense que... Pardon je pense que euh, c'est euh, pour. Euh, euh, je pense que c'est parce que la zone de jeu doit être très réduite. Je n'ai pas parlé encore. J'ai pas encore regardé la taille. Mais euh, voilà, je pense qu'on peut pas faire euh, de mouvement parce qu'on on, on traverserait la map trop vite. Je pense que ça va se jouer sur du 90 par 90. Mais bon, à 500 points, euh, c'était pareil. On pouvait. Bref. Voilà. Les unités euh, de euh, courage euh, ne peuvent plus utiliser la valeur de courage de leur commandant. Pourquoi je ne sais pas? Euh, le ralliement, la suppression et euh, la panique. Alors, pour la suppression, contrairement à Star Wars Légion, les unités euh, qui euh, souffrent de suppresse après le ralliement, euh, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont supprimer euh, euh, un dé. De leur, euh, leur poule de jet. Voilà. Et elles choisissent lequel. Donc si c'est en plus elle qui choisit lequel, euh, ben euh, elle va retirer le blanc systématiquement. Bon, pourquoi pas. La panique. Euh, le panique euh, joue un rôle très différent. Euh, au lieu d'utiliser les règles normales de panique, à chaque fois qu'une unité obtient une suppression... Euh, qui lui ferait subir euh, donc une suppression de valeur de courage. L'unité panique. Lorsqu'une unité panique, Lorsqu panique lancez un dé noir pour chaque suppression qui dépasse la valeur de courage. Pour chaque résultat critique et/ou hit, euh, l'unité subit une blessure. Ouais. Euh, ensuite, euh, on supprime euh, les suppressions. Euh, ouais. Alors, avoir peur, ça blesse. Enfin, avoir peur, ça fait ça fait fuir des gens en fait, et donc on, on chope des on chope des blessures. Bon, voilà, pourquoi pas. Après voilà, un Storm stopper, du coup, ça se retrouve avec 6 points de vie. Hein. Donc euh, donc il faut qu'il panique vraiment pour avant, avant de avant de faire le saut. Euh, terrain, euh, retirer euh, euh, le type de terrain difficile du jeu. Voilà, euh, le terrain est euh, ouvert ou infranchissable. Voilà, c'est soit on passe, soit on passe pas. Mais les trucs où on passe à moitié, euh, c'est trop compliqué. Voilà. Ça va être trop dur. C'est dur, hein, quand même. C'est un avance Il Faut lire les règles, tout, faut comprendre, quoi. C'est chaud. Là, c'est ça passe ou ça passe pas. Voilà. Euh couverture j'essaie d'être positif euh, au lieu d'annuler euh, les résultats pendant l'étape euh, lancer euh, les dés euh, de défense une unité qui a une couverture léger peut changer de 1 le résultat euh, de défense en un résultat blocage ok et un, une unité qui a couvert 2 bah euh, peut changer un couvert lourd elle peut changer de résultat euh, en résultat bloc ouais euh, règle spéciale, des opérations spéciales, euh, chaque carte d'unité euh, de la règle spéciale euh, complète pour euh, chacun de ces mots-clés répertoires euh, de la carrière. Il n'est pas nécessaire de se référer à Star Wars religion rulebook et euh, certains de ces mots-clés et euh, des mises à jour mineures de leur fonctionnement. La liste des mots-clés ici dessous. Voilà. Donc On a Critique X, Impact X, donc Critique X, hein, lorsque l'attaque euh, modifiée par X résultat, euh, Search euh, sur le pool d'attaque, euh, le résultat est critique. Voilà, là vous avez tous les mots clés. Je vous laisserai les lire. Euh, J'ai pas le courage. Déploiement, euh, déploiement. Euh, certains changements permettent à certaines unités d'une escouade de se déployer euh, discrètement. Les unités euh, qui peuvent se déployer secrètement euh, ont chacune un jeton de condition spécifique indiqué sur leur carte d'unité. Plusieurs jetons peuvent être répertoriés pour n'utiliser euh, qu'une seule euh, à la fois. D'accord. Lorsqu'une squad qui s'infiltre est infiltrée, déployée, chaque unité avec le mot-clé Cover Deployed euh, n'est pas déployée. D'accord, c'est une forme de réserve en fait. À la place, le joueur qui le contrôle déploie euh, l'un des jetons de conditions correspondant en face cachée. D'accord. Et suivant la règle de déploiement normale, euh, lors de la première étape en fin de partie, relever le jeton de condition déployé correspondant à 10 pouces de celui-ci, puis retirer le jeton de condition. D'accord. Enfin, ça ouais, c'est sympa. Ça peut être éventuellement euh, intéressant euh, intéressant à jouer ouais, donc après on a euh, on va avoir des, euh, des scénarios euh, toute une série euh, de scénarios euh, dans le dans le bouquin pour essayer de essayer de tester le jeu euh, on revient sur euh, sur les cartes je vais pas me m'apesantir hein, sur les cartes j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus chiadées même si c'est une bêta mais on va dire que ça viendra vous voyez, on a, on a plusieurs cartes de Stormtrooper, puisqu'il faut une carte par Stormtrooper quand même. Euh, les Death Trooper, ne vous inquiétez pas, hein, c'est la traduction. Euh, c'est du Google Play. Hein. Euh, voilà, on a des nouveaux mots-clés. Hein, Bodyguard, enfin Bodyguard 2, alors, ça c'est pas des nouveaux mots, enfin c'est des choses qu'on connaissait. Euh, arme furtive, augmenter euh, la couverture euh, de cette unité de 1. Okay. Euh, avance implacable lorsqu'une unité provoque euh, lorsqu'une unité provoque la panique euh, d'une unité ennemie cette unité euh, peut effectuer, euh, effectuer une vitesse 1 donc un dash euh, voilà il euh, y a le droïde médical choisissez un droïde médical euh, euh, choisissez un droïde amical <rire> unité euh, de troupes à 3 pouces, euh, les unités euh, retirent jusqu'à euh, deux jetons blessures, si possible. Voilà, c'est des cartes. Voilà, c'est des, c'est des, c'est hyper, euh, euh, c'est hyper succinct, quoi. La lecture des cartes est, est, est plutôt simple. Je vais pas me cogner euh, la lecture des cartes ce soir avec vous. Euh, Je pense pas que ça ait un, un, un grand intérêt pour l'instant. Euh, voilà. Euh, on est, euh, on est donc sur une proposition euh, qui est assez particulière. Euh, et euh, dont j'ai du mal euh, à comprendre le sens euh, voilà, de vous à moi euh, euh, on nous annonce Shatterpoint, euh, on nous annonce une compatibilité des décors je pense qu'ils ont entendu beaucoup de gens dire euh, ah bah ben moi je vais jouer à Shatterpoint avec mes figurines de Star Wars Legion et je vous en avais parlé de ça c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd donc il y a cette espèce d'opération bêta qui est sortie dont ils disent qu'ils euh, ont vraiment travaillé dessus est-ce que, par hasard, ils n'auraient pas travaillé là-dessus, avant finalement de, de virer leur cutie pour finalement faire Shatterpoint, et puis finalement se dire que ben Shatterpoint, ça rentrait en doublon avec Star Wars Légion, et puis que, euh, pour pas perdre les joueurs de Star Wars Légion, ils allaient quand même leur proposer... Enfin, je je comprends pas, en fait, où on va, là. Je, je comprends pas où on va. Euh, autant il y avait eu des tentatives un peu avortées de propositions avec X-Wing notamment d'un mode solo qui n'avait pas fait ses preuves et puis qui, était un, peu, euh, hein, qui était un peu mort dans, dans l'œuf même si j'imagine qu'il y a des gens qui l'utilisent en, encore. Euh, autant il y avait ce système dans X-Wing aussi de, de, de jeu de masse avec les, les rails. Là. Euh, pareil, euh, moi je l'avais présenté mais euh, j'ai quasiment jamais vu. Euh, de gens euh, y jouer euh, sérieusement. Euh, autant là, je pense qu'on voudrait euh, brouiller les cartes, on s'y prendrait pas autrement. J'ai du mal à trouver, ça, ça a du mal à faire sens euh, dans, euh, dans mon esprit, en fait, euh, euh, cette proposition. Voilà. Donc, euh, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour non plus, je demande à voir. Je pense qu'il faut que, une fois de plus, vous connaissez mon terme, il est urgent de ne pas se presser. Euh, faut tester. Faut voir. Je sais pas si moi j'aurais euh, le temps ni ni l'appétence de, de tester en fait. Euh, je ne sais pas. Je, je je suis perdu en fait. Je, je, je voulais vous vous montrer ce que c'était. Ouais, donc c'est de l'escarmouche Star Wars avec les figurines des Star Wars Légion. Mais on passe en pouce plutôt qu'en réglette. Il y a il y a plein de choses qu'on ne fait plus. Le déploiement on le fait plus. Euh, je, je je vois pas d'activation alternée avec la pioche de token. Je, je, je, je ne vois même pas de pari euh, de carte euh, euh, donc qui prend. Euh... Apparemment, si ils partent du principe que s'ils ne le disent pas, c'est qu'on doit utiliser les règles de Star Wars nation Alors, c'est peut-être ça. Ouais. Comme ils n'en parlent pas, en fait, euh, il faut faire comme d'hab. Tout, tout ce dont ils ne parlent pas, faut faire comme d'hab. Et puis quand ils vous disent là, faut pas faire, faut pas faire. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Bon, je pense qu'il aurait pu faire un vrai livre de règles pour le coup, quand même, euh, parce que du coup, euh, ben, il va. Alors, on est dans le sous, -le -le, c'est une bêta, hein, euh, donc euh, on tire pas sur l'ambulance, euh, mais euh, mais voilà, je suis, je suis circonspect. Euh, je vous laisse mettre votre avis en commentaire. Je vais, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va, ça va déraper, puis je ne veux pas que ça dérape. Euh, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour pousser le type d'en face. Et puis bah moi je vais euh, je vais aller boire un thé. Voilà. Une Bonne idée ça. Le café, il est trop tard. Il commence à vieillir, je ne peux plus boire de café le soir. Allez, je vous embrasse les amis. Euh, <rire> je ne sais pas si je vous ai aidé. <rire> J'avais juste envie d'en parler. Ça m'a pas, j'en fais ce que je veux. <rire> Allez, bisous.